Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux pour cette nouvelle rencontre du Mont-Durville. Du Mont-Durville, qui est donc l'adresse du siège, euh, qui était un... Euh, du Mont durville était un explorateur. Et donc, on a passé ces rencontres, pour ceux pour qui euh, c'est la première expérience. Euh, ces rencontres sont donc placées sous le thème de l'exploration, de l'ouverture, de la découverte, de la rencontre. L'idée, c'est donc de... Partager des expériences, des expertises, de croiser des regards avec des professionnels de métiers différents, euh, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient start upers qu'ils soient sociologues, qu'ils aient écrit des livres ou pas. Et l'idée, c'est donc de partager avec vous ces regards, ces euh, parcours, euh, pour s'ouvrir euh, les chakras, comme on dit. Euh, et puis la soirée de ce soir, elle est donc, euh, la rencontre de ce soir, elle est sur le thème du terrain de jeu. Euh, la baseline de talent, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, euh, c'est « The future is a playfield ». Donc le playfield qui est le, le terrain de jeu. L'idée c'est ce soir de voir euh, quel parallèle ou quelle différence on peut trouver entre le terrain de jeu sportif et le terrain de jeu en entreprise. Il se trouve qu'en plus dans le, la culture euh, talent et l'histoire talent, il y a un lien assez fort avec le, le rugby et le stade français en particulier, le Stade français Paris, euh, et donc, euh, assez naturellement, on a, on a eu envie de euh, partager euh, avec euh, nos invités de ce soir cette thématique pour voir euh, comment est-ce qu'elle pouvait nous inspirer dans nos jobs au quotidien. Et donc, j'ai euh, le très grand plaisir d'accueillir ce soir, euh, honneur aux femmes, Amélie oudéa castera qui, euh, dans quelques jours, prend, euh, après-demain, je crois, lundi matin, euh, donc qui euh, nous, nous honore de ses dernières heures libres, euh, qui va donc prendre le poste de euh, directrice au comité exécutif en charge de tout ce qui est e-commerce, data et transformation digitale chez Carrefour. Euh, félicitations. Et pour ceux qui ne le savent pas, euh, Amélie oudéa castera il y, y a quelques années de ça, euh, entre 1990 et 1996, elle a été trois fois championne de France en tennis. Euh, elle a atteint euh, les demi-finales de trois des quatre tournois du Grand Chelem Junior. Elle a été sélectionnée une cinquantaine de fois en équipe de France. Euh, Amélie, du coup, euh, là j'ai fait un, un super résumé de votre parcours, mais est-ce que vous pouvez nous en dire euh, en quelques mots Qu'est-ce euh, que vous avez vécu euh, à travers ce parcours en passant euh, du sport à l'entreprise aujourd'hui Oui, donc euh, tomber très très jeune dans le chaudron du, du tennis, mes parents jouaient, mes grands-parents jouaient, c'était un peu la grande affaire familiale et d'ailleurs c'est comme ça que je suis venue au tennis, j'avais envie de briller devant, euh, devant ma famille. Euh, et puis après je suis tombée amoureuse de mon premier prof, ce qui m'a vraiment euh, super euh, <rire> encouragée. Euh, tout est une affaire de connexion. Euh, et puis, dernier élément, euh, non des moindres, une grande sœur de 4 ans euh, de plus que moi que j'avais terriblement envie de, de battre. Donc, plein de motivations externes, pas forcément les bonnes. Et euh, j'ai vécu un truc absolument génial dans le tennis jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai euh, voyagé dans tous les pays où je rêvais de voyager. J'ai eu la chance d'échanger des balles avec Martina Navratilova sur le gazon de Wimbledon, euh, de jouer... Euh, contre les plus grandes championnes de l'histoire du tennis dans un moment d'exception à l'US Open. J'ai pu jouer tous ces tournois qui me faisaient rêver, gagner l'orange Bowl, qui était pour moi le, un peu l'espèce le, voilà, de graal du, du, du tennis. Et je suis arrivée là-bas à Miami, je n'avais jamais mis les pieds aux états unis mes parents non plus, à l'époque on ne voyait pas comme, comme aujourd'hui. Mon père avait loué une Mustang décapotable et je voulais lui offrir le titre. Quand j'ai vu que Martina Hingis ne jouait pas et que ma, ma, ma bête noire, qui était une hongroise, qui s'appelait Rita Kutikis, n'était pas là non plus, je me suis dit, il est pour moi ce tournoi. Et, euh, et ça a marché comme ça. Donc voilà, des exemples extraordinaires. Sauf qu'à 16-17 ans, quand un peu tout se bouscule dans votre vie, que vous vous mettez à vous poser la question du sens, de pourquoi je cours après une petite balle jaune, tout est devenu beaucoup plus compliqué. Et l'autre élément, on y reviendra sûrement, c'est que. J'ai pas senti que j'étais faite du bois des plus grandes championnes. Je voyais à côté de moi euh, des Anna Kournikova, euh, des Lindsay Davenport. Elles avaient un truc que j'avais pas. Et j'étais assez lucide sur, euh, sur tout ça. Et je me suis dit, au fond, tout ça est quand même beaucoup, beaucoup de sacrifices. Une carrière, ça dure jusqu'à 30, 32, 35, un peu plus longtemps maintenant quand on est bien préparé physiquement. Euh, J'ai pas envie d'hypothéquer toute ma vie pour ça, sachant qu'au fond de moi, quelque part, mon rêve je l'ai déjà un petit peu exaucé et donc je fais le choix euh, radical euh, le 10 juin 96 euh, dernier match à Roland-Garros en double junior contre deux tchèques avec Amélie Mauresmo on perd 6-4-6-4 un break dans chaque set et là je dis à Amélie je, je pose ma raquette une aide prestige bleue, et je lui dis écoute euh, j'arrête voilà. et euh, en fait c'était évidemment mûrement réfléchi mais... Ça paraissait un peu un coup de tête. Et puis, je me suis mise à préparer le concours d'entrée à Sciences Po qui, était, qui avait lieu début septembre, en bossant comme une, comme une dingue absolument tout l'été. Et puis là, ça marche et donc ma vie bascule. La phase des études s'enchaîne. Et puis après, moi, j'avais très envie de travailler dans le secteur public, contribuer à l'intérêt général. C'était un truc important pour moi, toujours la question du sens. Et on en parlera pour Carrefour c'est ça. On peut se poser la question du sens chez Carrefour. Et euh, du coup, euh, secteur public. Et puis 2008, quand je suis à peu près désespérée de ce que j'ai vu sur la gestion des cadres, des talents dans l'État, euh, je me dis, je vais aller quand même dans le secteur privé. On est, on est un peu mieux là-bas et on peut faire probablement plus de choses, plus de marge de manœuvre. Je pars chez AXA où j'ai passé presque dix ans. Et puis, un peu comme en juin 1996, euh, je me rends compte en novembre 2017 que ça a plus que je suis, plus ce pulse que j'ai eu pendant dix pendant ans, il n'est plus là. Et je me suis dit, je ne veux pas laisser l'expérience se détériorer. Euh, j'ai été fabuleusement heureuse pendant, dans cette boîte pendant presque dix ans, ce qui est quand même assez génial. Je ne veux pas laisser tout ça se ternir, donc je m'en vais. Et puis, on va réfléchir au prochain chapitre. Et pour une fois dans ma vie, je vais me donner du temps. Et je me suis donné, euh, Mehdi le sait, je suis venue quelques fois ici prendre conseil, un peu d'inspiration. Euh, je me suis donné du temps, et puis il y a un moment où c'est devenu clair. Voilà. Et je vous dirai si c'était la bonne idée, mais je pense. Tout ce que je ressens pour l'instant me laisse penser que lundi matin, je serai heureuse. Oh, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci. Pascal, 68 sélections en équipe de France. Deux grands chelems une finale de Coupe du Monde en 2011, je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviennent, face aux All Blacks. Tu es ce qu'on appelle une légende du rugby. Mmh. <rire> Est-ce que tu peux, du coup, en quelques mots, toi aussi, nous raconter un peu ton parcours Il se trouve que... Alors moi, je ne suis pas tombé amoureux de mon éducateur de rugby, ça c'est sûr, <rire> heureusement, parce que... J'ai attaqué le, le rugby à 5 ans, donc à givor dans le lieu sud de, de Lyon. Euh, et le judo en même temps puisque j'ai fait les deux sports jusqu'à l'âge de 17 ans euh, puisque j'étais un petit garçon un petit peu euh, voilà bouillonnant et que à la maison euh, mes parents en avaient un petit peu euh, marre de moi ils m'ont dit allez on va te faire faire deux sports au moins on sera tranquille pendant quelques heures et puis euh, et puis ça va me calmer et, en, au final ça a été une, une belle chose pour, pour moi puisque le rugby je me suis retrouvé vraiment tout de suite de, de dedans euh, le, le rugby, c'est l'école de la vie. L'école de rugby, on dit que c'est l'école de la vie parce qu'on nous apprend beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, le respect. C'est un sport de combat. On nous demande de faire mal à l'adversaire, mais aussi à la fois de, voilà, de le respecter, respecter l'arbitre. Donc, euh, pas mal de choses qui sont, euh, qui sont vraies pour, pour la vie, en fait. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans ce sport euh, tout de suite avec euh, des amis euh, que j'ai encore aujourd'hui qui, euh, qui sont là. Euh, voilà j ai, j ai, ça a bien marché pour moi puisque à l'âge de 17 ans j'ai été recruté par le club de Bourgoin donc euh, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs dans la salle le club de Bourgoin c'est euh, si on peut comparer ça au foot c'est euh, la Joixer voilà c'est le club euh, qui a formé le plus de, de joueurs qui ont joué en équipe de France devant le Stade Toulousain donc c'est dire que c'est euh, voilà c'était euh, à l'époque euh, un des plus grands clubs de France donc euh, j'ai joué euh, c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière où j'ai eu la chance de de pouvoir euh, débuter une carrière professionnelle, ça, ça, ça a bien marché, c'est un club euh, dans lequel je me suis retrouvé avec euh, énormément de valeurs euh, de la terre, avec, euh, à Bourgmain on dit qu'on apprend tout de suite, à, on apprend plutôt à compter avant d'écrire, avant donc ça veut dire que c'est des gens qui, euh, qui, qui ont un rapport à l'argent très, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'a aussi servi, euh, en tout cas dans ma jeunesse, puisque... Quand je vois nos jeunes aujourd'hui, je, je, je parle parce que j'aime bien partir un peu dans tous les sens, mais quand je vois les jeunes aujourd'hui qui s'achètent des voitures et tout, nous, à l'époque, on s'achetait déjà, les, c'était pas du, du tout le, le même fonctionnement, mais on était plus déjà terre à terre. Et voilà, ouais, donc cette expérience, on en reparlera tout à l'heure, me, me sert beaucoup, en tout cas, sur la transmission de, des jeunes. Euh, et je suis parti après une année à Castres. J'ai suivi mon, mon entraîneur de Bourgoin, Laurent Seigne, qui partait à Castres, pour retrouver Lionel Nallet, un coéquipier à moi de l'équipe de France, avec qui j'ai joué à Bourouin. Euh, je me suis trompé de club, voilà. Tu étais amoureux, fait... mais tu n'as pas suivi le, le bon entraîneur Non, euh, bah, j'avais beaucoup de... une très bonne relation avec, euh, avec Laurent Seigne. Hein. C'est l'entraîneur qui m'a ouvert la voie et qui m'a dit « Voilà, toi, tu es, es capable de faire une carrière. » Donc euh, il m'a un petit peu ouvert les yeux en me disant euh, « Fonce, euh, tu es capable de le faire. » euh, et euh, Donc c'est pour ça que j'en je, suis très reconnaissant. C'est pour ça aussi que je l'ai suivi parce que j'avais vraiment une, une confiance en lui euh, énorme. Et puis en fait en arrivant à Castres, euh, je me suis aperçu en fait que je m'étais je m'étais trompé de club. C'était un club euh, c'est plus le club de Castres aujourd'hui. C'était pas le club de Castres aujourd'hui. Il y avait pas il euh, avait pas forcément les mêmes valeurs que j'avais eu à Bourgoin ou à Givors. Enfin je, très vite je me suis senti euh, voilà je me suis dit il faut que je parte à la fin de la saison parce que effectivement j'avais pas euh, comme vous, cette petite étincelle ou ces papillons dans le ventre quand on, quand on, a, on est passionné et qu'on a envie de, de mouiller ce maillot. Donc euh, à la fin de l'année, je me suis dit, je, je pars. Et j'ai eu la chance, et ça c'est vraiment un tournant de ma carrière, d'être contacté par le plus grand président euh, que le rugby ait connu. Et qui je pense qu'il n'y en aura pas deux comme ça, Max Guazzini euh, pour venir jouer au stade français et remplacer euh, Mike James qui partait à la retraite. Donc là, je me suis dit, euh, feu euh, une chose me faisait peur, c'était la ville de Paris, parce que oui, au moins le petit mec... Ce qui ce se comprendre. Euh, le, le petit gars de, de province, Givor, euh, les tours de Givor, Bourgoin, enfin bref. Et je suis arrivé à Paris, au bout de 15 jours, je me suis dit mais pff, quel con, pourquoi je suis pas venu avant Pourquoi je suis pas venu avant euh, Voilà, je me suis retrouvé dans ce club, qui est un, un club extraordinaire, avec, euh, qui est particulier, ça il faut le dire, parce que des gens on, on joue en rose, hein. ça c'est la chose. On pose dans le calendrier, même quand on est moche, parce qu'il parce qu y a Photoshop. Et puis, on avait un président, à l'époque, qui était extraordinaire, Max Oisini, Donc Et puis, surtout, on assumait tout ça, puisqu'on était régulièrement champion de France. Euh, donc euh, donc voilà, voilà comment je me suis retrouvé euh, au Stade Français. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, donc ça fait deux ans que, que j'ai stoppé ma carrière. Maintenant, je suis directeur du, de, du centre de formation et du recrutement du, du club du Stade Français. Et euh, en parallèle, euh, avant d'arrêter, j'avais cofondé une, une société qui s'appelle Attit Consulting, avec Fred Liver qui est, qui est présent. Et, euh, et voilà, parce que j'avais peur de, de, de la reconversion. Ça m'a toujours fait un petit peu peur. Euh, On, de... en voilà. On en reparlera. On en reparlera, Vous avez envie que je, je m'arrête de parler, c'est ça <rire> Très bien. Et enfin Gérard. Alors toi, tu es tombé tout petit dans le chaudron du, hand, du handball, à 8 ans, à Thionville. C'est quand même pas donné à tout le monde. Double peine. Double peine, <rire> c'est ça. Euh, puisque tu es repéré à l'école et enrôlé dans le club de hand de Thionville. 35 ans plus tard, tu es patron de l'entité euh, Solution dans le groupe Talent. Tu nous racontes quelques mots euh, le lien euh, et le chemin entre les deux. Le chemin entre les deux. Euh, bah, déjà, j'étais à Thionville, dans l'Est. Ben on fait du handball ou alors on boit de la bière. Bon, j'ai préféré faire du handball. J'ai commencé à 8 ans, effectivement, euh, parce que toute ma famille faisait du, du foot. Et puis le foot, il fait froid dans l'Est, euh, il pleut. Je me suis dit, le handball, c'est plus intelligent, c'est avec les mains. C'est déjà plus simple d'attraper la balle. Et en plus, c'est couvert. Et il fait chaud l'hiver. Donc, du coup, euh, je me suis lancé dans, dans, dans le, le J'ai été repéré à l'école. Euh, mes parents euh, étaient très euh, sensibles sur le fait de faire du sport. Tout le monde devait faire du sport. Euh, moi j'avais appris que c'était le handball l'école de la vie, hein. donc euh, je ne sais pas si c'est le rugby, mais en tout cas moi j'avais appris que c'était le handball. On parlera après. <rire> oh là <rire> Et justement, comme j'avais le gabarit, je me suis dit, <rire> je, vais <faire> du... <rire> je vais faire du handball. <rire> euh, ça a plutôt bien marché, c'était un club qui jouait en National 1, euh, qui formait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi ça m'a beaucoup plu, je me suis énormément investi, euh, âge après âge, euh, section après section, euh, on a fait les championnats de France. Et arrivé en junior, euh, bah, j'ai pris la même prise de conscience mais assez rapidement, quand j'ai vu les autres grandir. Et puis moi pas trop, je lui dit je vais avoir un problème. <rire> Donc j'ai travaillé aussi à l'école, c'était aussi une obligation dans ce club-là. Bah, il faut être bon à l'école et il faut être bon aussi au balle. sinon tu ne joues pas. Donc euh, j'ai misé sur les deux tableaux, et ça a plutôt bien marché. Euh, à l'école, moi, je, je me suis dit, je eh ben, sortais d'un bac C euh, math et physique. d'habitude tout le monde fait euh, école ingénieur, fait maths-sup maths-spé, moi je me suis dit, je veux être entrepreneur. Et j'ai regardé les études entrepreneurs ça n'hésitez pas. Donc du coup, euh, j'ai fait la gestion, et, et quand je suis sorti de là, euh, j'ai atterri chez un éditeur, et chez l'éditeur, j'ai eu la révélation, c'est l'informatique qui me plaisait et pas du tout la gestion. Et je, suis, je, me suis, je suis venu sur Paris, je continuais à faire du handball, beaucoup de handball. j'ai joué jusqu'en N3. Et, et quand j'ai fait du handball, ce qui m'a plu, c'était ben, l'esprit collectif, le partage. Et un jour, lors d'une soirée, l'équipe féminine était là, ils m'ont dit, ben, tu sais très bien partager, mais tu ne seras jamais entraîné. Et je dis, chiche. <rire> et c'est parti pour trois ans, j'ai entraîné pendant trois ans, en plus de jouer. Donc l'équipe de hand féminine, féminine euh, de Bouse, qui était le club dans lequel je jouais à l'époque, euh, qui jouait en pré national. Et, et donc, malheureusement, ma carrière professionnelle a pris aussi euh, le dessus sur euh, sur ma carrière euh, en balistique. Je suis venu sur Paris, j'ai essayé de jouer au handball sur Paris. Euh, ce qui est important aussi, c'est que, bah, forcément, quand on baigne dans le monde du sport, on aime la performance. Et ça, je ne pas, je l'ai pas senti sur Paris. J'ai eu euh, puis un travail qui m'a beaucoup pris et dans lequel on me demandait beaucoup de performance. On me demande beaucoup de performance. <rire> Je rectifie. <rire> à la hauteur de ton potentiel, comme dit oui Et donc j'ai arrêté, finalement assez tôt, j'ai arrêté à 28 ans euh, dans le bal. Ça a été très très très difficile, mais on a réussi à transcender ça pour aller plutôt avoir le même euh, terrain d'action sur le monde de l'entreprise. Et donc, on va voir effectivement quel lien on peut faire euh, entre euh, ce, ce monde de l'entreprise et, et ce monde du sport, ces deux, ces deux terrains de jeu. On imagine assez aisément effectivement qu'il y a des liens, on imagine aussi qu'il y a des différences. Amélie, compte tenu de, de ton expérience là-dessus, qu'est-ce que tu vois, toi, euh, comme lien Qu'est-ce que tu as pu faire Qu'est-ce que le, le sport t'a apporté euh, dans, dans, dans ta vie professionnelle comme, comme, comme lien et comme différence, parce que je. je je ne pense pas du tout que le grand sportif, hop, on le plaque en entreprise et c'est formidable. Je pense qu'en fait, il y a plein de choses qu'il faut désapprendre et presque dont il faut se désintoxiquer. J'y reviendrai à fortiori quand on est issu d'un sport individuel. Euh, donc, dans les, dans, dans les liens, je pense qu'il y a la capacité à résister à la pression. Euh, dans le business, euh, ça donne une propension à voir les choses comme, euh, comme un match, en fait, où on est tout le temps à se remettre en cause. Il euh, y a des concurrents qui progressent, donc il faut élever son niveau de jeu. Donc, tout ça parle beaucoup. Euh, je pense qu'il y a un atten une attention aux au détails, à la fois le goût de la big picture, où je vais, etc. et en même temps, une, une attention portée aux détails, à l'exécution, à l'anticipation, à la préparation. Donc ça, c'est vraiment des forces des sportifs qui sont, je pense, particulièrement utiles en entreprise. Après, il y, y, y a quand même vraiment des, vraiment des éléments euh, qu'il faut désapprendre, donc je vais deux ou trois. Euh, le goût du détail ne doit pas tourner au perfectionnisme. Je pense que dans l'entreprise, c'est vraiment la culture du 80-20 qui est la plus efficace. Euh, commencer à vouloir couper les cheveux en quatre, sur, voilà, vous épuisez tout le monde, moi je l'ai fait au début, on épuise tout le monde et soi-même on s'épuise et on n'a pas un braquet suffisant. Euh, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui est très compliqué à gérer, c'est qu'une entreprise euh, est faite de plein d'hommes et de femmes qui, bien sûr, sont très divers, etc. Mais Surtout, on n'a pas tous les mêmes projections. Alors, on peut être dans une équipe de, de rockstar absolu et ne s'entourer que d'archi top gun, et là, c'est peut-être plus simple, mais la vraie vie des grandes entreprises, en tout cas, c'est qu'il y a des gens qui sont moins motivés, qui arrivent en fin de carrière, qui ont peut-être eu des blessures euh, psychologiques, pour qui le travail, c'est plus quelque chose qui leur permet de faire vivre leur famille. Et donc, on se retrouve... Euh, projeter dans un environnement où, en fait, il faut composer avec cette réalité humaine. Les entreprises, ce pas des usines à champions. Il n'y a pas que des gens qui ont envie d'être premiers, d'être super connus, super riches. Donc, il faut arriver, en fait, à aimer ce collectif. Et il faut arriver même à, à aimer les gens qui n'ont pas les mêmes projections et arriver à leur redonner, euh, pas forcément du sens, mais un, un goût, le plaisir de, de, de, venir, le, de venir le matin. Euh... Je pense qu'il y a un dernier élément. Moi, j'avais une, une femme que j'adorais chez AXA qui s'est beaucoup occupée de moi, qui était Véronique Veil, qui était la, la groupe CEO. Et elle me disait, Amélie, ton problème, c'est que tu finis chaque vendredi soir comme euh, un 7-6 au troisième set. Quoi. Elle me dit, tu ne vas, vas pas tenir sur la durée. Donc, en fait, il y a un travail euh, qui est très différent de ce qu'on peut connaître dans le sport, où en fait... Chaque expérience sportive, vous la poussez au maximum de vos curseurs. Je ne vais pas commencer à raconter qu'au troisième tour de Roland Garros, je vais m'économiser parce qu'il y a peut-être le quatrième tour. Ça n'a juste aucun sens. Vous mouillez la chemise jusqu'au jusqu jusqu dernier centimètre d'énergie que vous avez en vous. Alors que dans l'entreprise, il faut, il faut arriver vraiment à ancrer son effort dans la durée, à accepter de euh, lâcher quelques combats pour euh, emmener davantage un collectif. Donc je pense que c'est vraiment mix. et, et je suis d'ailleurs toujours un peu énervée quand je vois des clichés sur euh, le sport et l'entreprise. Non, c'est plus compliqué qu'on euh, qu ne le dit, c'est plus subtil. Du coup, euh, Pascal, euh, on parle de collectif, là, de gestion d'un collectif Qu'est-ce que le rugby euh, peut apporter à la gestion d'un collectif en entreprise En quoi est-ce que c'est différent Parce que le, le rugby il y a quand même un esprit euh, un peu particulier. Euh, il y a cette notion de qu'un joueurs très différents, euh, avec des gabarits très différents, mais qui doivent ensemble euh, jouer vers un même objectif. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, toi, par rapport au, au monde de l'entreprise Quel parallèle hein, tu peux faire Ou pas, d'ailleurs, comme, euh, comme dit Amine. Ce qui est sûr, c'est que là où je vous rejoins, c'est que... Le sport et l'entreprise, c'est vrai qu'il y a des parallèles, mais ils sont vraiment... Enfin, il y a un parallèle, mais attention, c'est différent euh, des deux côtés. Euh, Qu'est-ce que, au niveau rugby, nous, effectivement, le travail d'équipe, le travail d'équipe euh, euh, organisé. On parlait du détail, où euh, au rugby, c'est simple, hein, on a 15 joueurs, euh, du 1 au 15, euh, c'est une chaîne. Euh, si le, le pilier gauche, euh, le jour J, il n'est pas présent, bah forcément... Euh, la machine est enrayée et l'objectif ne sera pas atteint. Donc c'est vraiment euh, le souci du détail euh, individuel, mais qui va apporter au collectif. Euh, et donc, euh, pour répondre à la question, nous, ce qui, là où on, peut, euh, on pourrait imaginer une transposition du rugby au monde de l'entreprise, c'est sur le fameux, ce fameux travail d'équipe où chaque poste est super important, c'est-à-dire euh, du numéro un, Donc celui, euh, si vous connaissez le rugby, c'est en général les plus gros, avec des grosses oreilles, qui sont eux aussi pas très beaux, mais qui sont hyper importants et qui permettent de gagner les rucks, de gagner le ballon, mais on les, voit pas, on les voit presque pas à la télé. Et puis le numéro 15, qui est, pour les plus d'entre vous, Serge Blanco, ou pour les plus jeunes, Maxime Médard, et qui marque souvent, eux, les essais, c'est eux qui transforment l'objectif. Donc voilà, si dans cette chaîne-là, à un moment donné, on a un élément qui est en faillite. Malheureusement, ça sera tout le groupe et donc toute l'atteinte de cet objectif qui va être en tout cas perturbée. Gérard, euh, qu qu'est-ce qu que toi tu as appris du, du sport et tu utilises aujourd'hui en entreprise ben Moi, je ferai le parallèle dans mon positionnement de manager. En fait, quand j'étais joueur, je suis passé du monde d'être joueur au monde d'être entraîneur. Et dans le monde d'entreprise, je suis passé du monde d'être consultant à d'être manager. Et je ferai à peu près le même parallèle. C'est un peu ce que j'ai entendu à côté de moi. Quand on est joueur, on est dans l'action, on a un impact sur le résultat, sur la performance de l'équipe. C'est une performance individuelle qui met en valeur l'équipe et donc on a une prise directe. Quand on est entraîneur, on est extérieur à l'équipe. Et il y a cette, cette partie, ce moment où on a l'impression que nous, entraîneurs, on peut tout révolutionner, tout faire, et, et faire en sorte que de le faire à la place de l'équipe. Eh bien non. Il y a un lâcher prise à avoir. Il y a un, le fait que l'équipe doit s'émanciper, euh, doit trouver euh, sa façon de fonctionner. Et ce parallèle-là, on peut le faire aussi dans le monde de l'entreprise. Euh, J'ai eu euh, cette même expérience, ce même ressenti, d'un départ où euh, on veut tout faire, parce qu'on a plein d'idées, on a plein de choses, on veut faire à la place d'eux. Et en fait, ce n'est pas la bonne solution parce qu'on s'use, on est fatigué, euh, on a le souci du détail tout le temps. Et il faut se lâcher prise un moment pour prendre conscience que le terrain de jeu, ben, ce n'est pas le nôtre, c'est le terrain de jeu de l'équipe. Et ça, ce n'est euh, pas, pas évident pour les sportifs et ça n'a pas été évident en étant manager aussi euh, dans le monde de, de l'entreprise. Du coup, Pascal, ça me fait penser à, dans ton livre, euh, tu parles, que tu dédicaceras d'ailleurs euh, à la fin de la soirée, euh, tu parles de, de cette expérience euh, à la Coupe du Monde en 2011, avec les, la fin contre les, les All Blacks. Euh, vous avez eu une expérience euh, collective euh, assez marquante, tu le décris dans ton, dans ton bouquin, il y a eu une, une espèce de, comme tu dis, vous avez à l'époque euh, lièvremont et donc Le Sélectionneur, et il euh, y a eu une, une séance qui, qui vous a manifestement assez marqué, qui a marqué énormément votre collectif. Oui. Alors j'ai eu la chance de, de vivre deux Coupes du Monde avec deux collectifs différents en plus. Donc euh, avec le recul maintenant, c'est frappant. En 2011 notamment, euh, une expérience où euh, on a un groupe euh, bien moins talentueux, on va dire, que celui de 2015. Mais par contre, par contre beaucoup plus euh, caractériel avec beaucoup plus de caractère et du coup beaucoup plus de leaders de, de, leader de, de clubs. C'est-à-dire euh, on avait quasiment les 14 capitaines du top 14 euh, dans, dans l'effectif, donc euh, énormément de caractère, énormément d'orgueil, mais euh, pas forcément les meilleurs joueurs euh, qu'il qu pouvait y avoir dans le championnat de France. Et, par, et de 2015, beaucoup plus jeune, un effectif beaucoup plus jeune, avec euh, les meilleurs joueurs, beaucoup de talent, beaucoup de de fraîcheur, etc. Vraiment un, un effectif assez impressionnant. Et au final, en 2011, euh, ce qui nous a permis d'arriver en finale, c'est ça, c'est ce groupe de caractères puisqu'on a attaqué la compétition d'une manière euh, euh, très mauvaise, où on a failli pas sortir des poules, euh, c'est-à-dire de finir les deux premiers pour accéder aux de finale puisqu'on perd contre les îles Tonga, je suis sûr qu'il y en a qui, dans la salle qui connaissent même pas les îles Tonga, c'est pas une, une île où, euh, balnéaire, mais c'est une île où il y a des des sacrés bonhommes euh, avec euh, des gènes un peu particulières et qui sont euh, quand, on, quand on les prend de face c'est compliqué en tout cas on a, on a perdu contre eux et surtout ce qui m'a marqué moi ce jour-là c'est qu'on était à Wellington et euh, 20 000 français avaient fait le déplacement de, de France pour venir voir ce match donc à l'autre bout du monde euh, pour la plupart 4 euh, ans d'économie euh, enfin un voyage de rêve et nous, euh, sur le terrain, on rend un dégueulis, euh, un dégueulis euh, de première, et du coup, euh, on s'est fait siffler en sortant du terrain. Donc, euh, voilà, on, est, on était dans un sentiment de honte, où, euh, où euh, finalement, en fait, euh, le maillot qu'on avait sur les épaules, on était en train de, de le galvauder. Et donc, il y a eu une, tout de suite une, une prise d'initiative collective du groupe, de se dire, il faut qu'on se réunisse, qu'on se parle, parce que... Là, on est en train de, de se foudroyer tout seul, quoi. Donc, du coup, on s'est retrouvé tous à l'hôtel après ce fameux match. Et on, alors, pour ceux qui connaissent un peu les troisième mi-temps, on a, voilà, on, a, on avait beaucoup de choses à se dire. Donc, on, on, pour certains, on a, voilà, il y a un buffet, je vois le buffet derrière, mais on a, les langues se sont déliées, on va dire. Et, euh, et finalement, on s'est dit que on est, ça fait, ça faisait. Pour certains, plus de 4 ans, c'était un objectif d'une carrière, d'une vie. Et en fait, on était en train de, de consommer cet événement, en fait. Consommer notre objectif. On n'était pas acteur de l'objectif, on était consommateurs. On avait un super cadre, une super tenue, un super bus, un super terrain d'entraînement. Par contre, on n'était pas acteur de ce qu'on voulait faire. Et ce soir-là, on a décidé, on s'est dit, voilà, nous, on a un objectif, c'est d'être champion du monde. Donc, euh, maintenant, on va euh, être acteur de, de cet objectif et c'est nous qui allons euh, prendre en, en, en charge, en main, notre destin. Voilà, c'est plus librement, puisque on était vraiment, euh, voilà, nous, on était euh, des petits oisillons qui ouvrent le bec, on les nourrit, et puis voilà, non, euh, maintenant, c'est dit, on va, pro, on va voler de, notre, de nos propres ailes et on va prendre l'objectif, euh, on va se responsabiliser, on va être autonome, c'est nous qui allons aller chercher tout ça. Et à partir de là, j'ai vraiment senti que. Euh, et ben, euh, tous, ces, tous ces garçons d'expérience, tous ces leaders, ben, se sont tous mis euh, au service du collectif et j'ai senti que là il y avait vraiment euh, une, une, vraie, euh, une vraie énergie qui était en train de se passer ce qu'on peut euh, a senti tout de suite qu'il était en train de perdre euh, son groupe l'intelligence qu'il a eue c'est de voilà on en a parlé tout à l'heure hein, il y avait deux clés il a gardé le double on a pris l'original et on a pris le, les clés de, du camion et on a foncé en tout cas droit là où on voulait aller. Donc, euh, et puis après, ça a été une voilà, carte finale contre les Anglais extraordinaire où on les bat de la meilleure des façons, surtout les Anglais en plus. Demi-finale contre les Gallois qu'on gagne. Et puis on, on perd de cette finale d'un point en Nouvelle-Zélande contre, contre la Nouvelle-Zélande et euh, avec un, un arbitre sud-africain qui malheureusement a subi un peu la pression du, de l'événement. Mais... En tout cas, ça a été une super expérience humaine, puisque euh, on est passé par toutes les phases, en fait, émotionnelles. C'est-à-dire qu'on est passé de la phase, euh, une, un sentiment de honte, à un sentiment de fierté. Voilà, on est rentré en France, 20 000 personnes nous attendaient sur, euh, sur euh, le Trocadéro, enfin, c'était génial. Là, on était fiers de nous. Alors, on n'a pas gagné, certes, on n'a pas été au bout de notre objectif. Par contre, euh, en termes de... Construction de collectif et de. Voilà, chacun amène son petit truc dans cet objectif et chacun est super important pour contribuer à aller plus haut. Ça, c'est ça énorme puisque même les joueurs qui jouaient plus, qui étaient hors feuille de match, eux amenaient quelque chose et étaient aussi importants que le buteur qui rentrait les points au pied. Donc voilà, c'est vraiment cette expérience que je retiens où, euh, au, au final, c'est 30 mecs qui avaient décidé de ne pas subir l'événement, mais surtout voilà le cadre magnifique qui avait. Des pinceaux, voilà, des pinceaux pour. Euh, et voilà, et c'est eux qui ont dessiné leur histoire. Voilà. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui a pris le pinceau pour l'écrire. C'est ça que. qui, en tout cas, me, que je retiens dans cette aventure. Amélie, lundi, vous allez vous euh, commencer avec un nouveau collectif que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas choisi <rire> J'ai choisi le patron pour lequel j'ai Oui, j ai j ai ça, j'imagine. <rire> Mais du coup, l'équipe que vous allez manager, vous ne la connaissez pas. Euh, Qu'est-ce que vous allez utiliser de votre expérience euh, sportive euh, dans, dans cette première semaine ou dans ces premiers mois sur, euh, sur ce job Avec des enjeux en plus de transformation. Ouais, c'est euh, je trouve que c'est l'une des questions les plus, euh, les plus difficiles. Que, là, j'arrive dans une équipe euh, où je sais que l'attente... Euh, notamment de mon boss, et que j'arrive à vraiment euh, voilà, faire un step et, et, et emmener l'équipe au cran du dessus, en faisant rentrer euh, des talents, du son neuf, euh, en faisant évoluer des gens qui en ont moins, etc. Bon. Et en même temps, euh, je, je vais me tirer une balle de pied si j'arrive euh, telle euh, une technocrate... Euh, euh, je ne sais pas si on peut rajouter plein de choses sûrement euh, qui arrivent et qui euh, sans avoir passé beaucoup de temps avec les gens jugent que ça ne fera pas l'affaire donc tout mon défi est d'arriver à ce mix d'exigence et de bienveillance exigence parce que quelque part c'est ce que je dois à Carrefour euh, c'est pour ça que j'ai été choisie c'est ce dont l'entreprise a besoin et je n'ai juste pas le droit, quand bien même j'en aurais la tentation, d'être complaisante. Euh, et en même temps, je ne vais ni être euh, brutale, ni être injuste, euh, ni euh, oublier oh. qu'il y a parfois des phases dans son boulot où on est un peu moins bon, parce que ça fit un peu moins bien avec un patron, parce qu'on comprend moins des choses. Et moi, j'ai vu dans mes équipes chez AXA, des gens complètement repartir quand on changeait quelque chose dans la configuration d'une équipe, qu'on les mettait sur un projet différent. Donc ça existe, ces trajectoires quelque part un peu de résilience et de, de, de reprise de momentum, on les a, on les a tous eues. Donc euh, je pense que ça, ça va d'ailleurs être un des défis les plus passionnants que je vais avoir, euh, encore plus que de me dire c'est quoi l'élasticité prix du paquet de couches culottes sur l'écran 28 de mon funnel e-commerce tout ce sujet euh, de, de se dire euh, comment hisser les choses sans casser. C'est un peu comme les DJ qui sont sur leurs deux, leur deux platines. Exigence, bienveillance. On laisse la chance aux, aux gens de nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Par contre, le jour où euh, on est très clair sur le sentiment qu'on a de leur action, de leur engagement, il faut être hyper honnête. D'abord avec eux et puis après avec l'entreprise. Toi Gérard, tu as eu la chance finalement, hormis quand tu as pris le, le management de l'équipe de hand, où tu, finalement tu ne les avais pas choisis, en plus c'était des amateurs, euh, dans ton métier, dans ta vie d'entrepreneur, tu as choisi tes collaborateurs, et par rapport à ça, tu as, as appris un certain nombre de choses justement sur comment est-ce qu'on choisit, euh, parce que ce n'est pas forcément d'ailleurs plus facile en fait, euh, de, de, de choisir sa propre équipe, il enfin, y a, a d'autres enjeux associés à ça. Tout à fait, nous on a créé l'entité, on a créé l'équipe, on, on a créé, on était à la base, et donc on a toujours tendance à vouloir prendre les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui vont euh, euh, adhérer facilement à ce qu'on a envie de faire, et on se rend très vite compte qu'il y a une espèce de consanguinité sur la façon de faire, sur les idées, et que finalement, ce qui est important aussi, c'est de laisser de la part à des profils qui sont différents. Euh, c'est eux qui vont nous apporter, et il faut être conscient du coup de ce qu'on n'est pas, de ce, qu ce qui nous manque, pour aller chercher ces personnes-là, qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous ressemblent pas du tout, peut-être même dans la façon de gérer et de manager, mais qui apportent beaucoup plus au collectif. Et ça, c'est ce, ce que je disais à un moment donné, il hein, y a un lâcher prise. Oui, il y a un lâcher prise, parce que... Notre objectif, ce n'est pas « soi », c'est le collectif et faire grandir le collectif ensemble. Par conséquent, nous, euh, on s'est très vite confrontés au fait que, aussi bien en interne qu'en externe, il y avait des profils différents et qu'il fallait une place pour ces profils différents, que ces profils différents doivent s'exprimer pour apporter la valeur, euh, une valeur qui transcende la valeur du collectif. Et ça, euh, je ne l'avais pas dans le monde du sport. Tout à l'heure, on disait ce qu'il y avait, parce qu'on ne retrouve pas dans le monde du sport. Dans le monde du sport, on, fait, on compose avec. Là, on, doit, on est propre euh, écrivain de sa, de sa partition. Et c'est à nous de trouver la bonne musique. Ouais. Alors, sauf Pascal, qui, pour le coup, lui, choisit, puisque c'est lui le patron du recrutement du Stade français. Donc, lui, il a la chance de pouvoir choisir les jeunes qui intègrent le, le centre de formation du Stade. Euh, oui, alors, euh, patron... Euh, alors... Effectivement, on est plusieurs à travailler dans la cellule, heureusement, parce qu'il y a un budget à respecter. Ah oui, ça arrive au meilleur. Euh, effectivement, euh, c'est vrai que, surtout pour les jeunes, puisque moi, euh, c'est ce qui m'intéresse le plus, le recrutement des jeunes, puisque c'est des garçons qui ne sont pas construits, en fait qui sont bruts, euh, qui ne sont pas professionnels, et que, justement, il euh, y a beaucoup de, de choses à percevoir dans des profils, et euh, effectivement, nous, on est... On a la chance de pouvoir, euh, nous, les sélectionner ou les recruter pour... Euh, et c'est ça, hein, ça un petit peu la différence aussi dans le, dans le monde du sport. Et, et quoique, au bout d'un moment, dans une entreprise, on prend aussi l'identité, la philosophie, etc. de, de l'entreprise, ben, nous c'est pour ça qu'on les prend jeunes, parce qu'on a envie de les faire travailler très tôt sur une identité de jeu, une culture, une philosophie de, de vie, de, de jeu, et de, de, de terrain... Euh, c'est voilà, pour ça que, que nous, c'est intéressant, parce qu'au départ, ils sont, encore une fois, c'est brut, et on peut s'apercevoir notamment, et c'est là où moi, je euh, c'est mon critère on va dire, euh, principal, c'est le caractère. Voilà, voir, euh, percevoir quelque chose de différent euh, chez un jeune garçon, euh, quelque chose qui, que je ne vais pas retrouver chez un de mes garçons que j'ai déjà chez moi, en fait. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est percevoir ce, ce petit truc, la différence. Alors, cette différence qui peut être aussi bien sur le terrain, mais dans sa mmh. vie, dans sa construction de jeune garçon, etc. C'est ça moi qui m'intéresse parce que dans le sport mmh. et, et aussi je pense mmh. dans l'entreprise, à un moment donné, le caractère va faire la différence sur une prise de décision, sur aussi un modèle de management à un moment donné, sur... et donc on est obligé de... enfin moi je J'aime les, les gens qui ont du caractère parce que il voilà, y, y a un retour derrière en fait c'est pas pas insipide c'est pour ça que moi je, on va dire, mon, mon petit euh, critère c'est vraiment le caractère. Mais est-ce que c'est pas compliqué du coup d'avoir un collectif avec que des caractères Après c'est compliqué pour le manager. <rire> pas manager moi. Hein. <rire> C'est un bon manager. Après, il y a... Après, on étudie les personnalités. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que toutes les personnalités sont intéressantes dans un collectif. Après, on parlait de partition de musique. C'est ça. C'est-à-dire mettre les bonnes personnes aux bons endroits, les missionner mmh. sur les bonnes missions, et de manière à ce que personne puisse venir eh bien, sur la même ligne qu'une autre personne. qui voilà. C'est ça le rôle du... du directeur sportif ou du manager. C'est de coordonner euh, tous ses talents. Mmh. Oh, C'est beau ce <rire> Amélie, toi, as géré, euh, non pas des, des 15, mais des équipes qui allaient euh, chez AXA jusqu'à euh, 4000 personnes. Comment on gère un collectif de 4000 personnes C'est quoi les, les clés On pas tout seul. Hein. Après, on a... Euh, ça... Ouais, non... Euh... Je pense qu'il y a, y a un, un, un truc important qui se gagne autour de la capacité à montrer la petite, euh, la petite étoile qu'on va aller chercher ensemble. Donc travailler sur le projet, travailler sur euh, fondamentalement ce qui, nous, ce qui nous réunit dans cette équipe ou dans ce collectif, euh, c'est quoi notre petit euh, horizon. Donc, je pense qu'il y, y, y a ce travail. Moi, je, vous, enfin, vous, vous le voyez, j'y reviens souvent, cette question... Euh, du, du, du sens et de qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher ensemble. Euh... Et c'est ça qui permet de transcender les, ouais, les caractères Oui, y a les... ça qui est le hyper macro, et après, à l'autre bout du spectre, pour moi, il y a l'hyper micro. C'est-à-dire, quand vous croisez euh, Gérard à la cantine, euh, et ben Gérard, Gérard à la cantine, il compte pour vous. Et ce n'est pas un numéro, c'est Gérard à la cantine. Et vous avez envie que Gérard à la cantine... Ça va, ça va rester. Ou, ou je sais pas, ou, ou Pascal au distributeur de <rire> boissons. On, <rires> on va continuer aussi. <rires> <rire> <laughs> <laughs> <laughs> um, et donc, y a dans, dans l'espèce de... voilà le, le, le côté grand et puis le côté plus, plus micro, plus... plus plus intuitu personné des relations, je pense que c'est en étant capable d'être en fait sur, sur tout le spectre. Les gens ont besoin de comprendre où vous avez envie de les emmener et ils ont besoin de sentir qu'ils comptent pour vous et qu'ils ne sont pas euh, un numéro, un parmi d'autres. ils peuvent être un numéro, mais... <rire> euh... Et puis après, je pense que c'est être, être, être bien organisé. C'est-à-dire qu'à chaque... 4000 personnes, c'est pas, évidemment pas moi qui gère 4000 personnes, c'est toute, euh, toute une équipe rapprochée qui s'appuie derrière sur un management intermédiaire et avec le souci de chacun d'essayer, je pense qu'on le retrouvait très bien dans vos deux témoignages, essayer d'avoir les meilleurs possibles mais en trouvant un bon petit équilibre parce que parfois les meilleurs ne sont pas ceux qui feront tourner le mieux le collectif. Donc d'être bien dans ce, ce, cette dualité de... Euh, quel est son degré d'expertise Et en même temps, est-il un team player Est-il ou est-elle euh, un ou une team player Donc je, je dirais ça, je dirais ça un peu ces trois, ces trois éléments. Toi, euh, Gérard, tu as, euh, as été joueur, alors tu n'as pas managé des équipes de 4000 personnes tu as été joueur, tu as été capitaine, tu as été manager sportif. Euh, on, on a discuté aussi en préparant cette table ronde, il y a des managers euh, très différents, notamment dans le hand. Une technique de management, ou en tout cas des personnalités de managers assez différentes. On a vu la technique euh, Honesta et puis euh, la technique euh, Constantini. Euh, Est-ce que... Toi, intuitivement, il y en a un qui t'inspire plus que l'autre. Comment tu, comment tu vois les forces et les faiblesses de, de, Et peut-être décrire, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le, le type de management associé à, à ces, deux, ces deux entraîneurs. Vous avez une heure. <rire> bon. Euh, pour moi, c'est deux types complètement différents de, de management. Constantini, tout le monde le connaît. Il a été aussi champion du monde avec l'équipe d'handball, euh, l'équipe de France. C'était un entraîneur qui voulait fédérer l'équipe contre lui. Donc il était très clivant. Il vous voir les joueurs, il ne voulait pas de tutoiement, il ne voulait pas de proximité avec les joueurs. Et là, au final, si on regarde sur les résultats, sur la finalité, il a réussi, puisqu'il a été champion du monde deux fois. Il a réussi à emmener les bargeaux. Pour des caractères, je pense que c'était pas mal. On en a aussi moins de balle. <rire> <rire> et euh, et Honesta, c'est une méthode différente. Euh, c'est une méthode d'autogestion. Euh, il se voit comme un manager, un animateur du groupe, mais il a introduit la notion de cadre, d'un effectif qui euh, se permet euh, de vivre ensemble et de se gérer ensemble. C'est la version de l'entreprise libérée, c'est ça Pas complètement. Euh, pas complètement. Il y, y a une notion de ça. Et, mais. Ce qui m'a plu, par exemple, sur René Star, je parle souvent en fait, de ce qui s'est passé en 2012, quand ils ont été champions aux Jeux Olympiques de... en juillet. Tout le monde se souvient de, ce... de cet événement-là. En revanche, personne ne se souvient que six mois auparavant, en mois de janvier, ils avaient été éliminés en phase de poule en championnat d'Europe. Et il nous a expliqué que c'est là qu'il a construit en fait, le titre. Le titre des Jeux Olympiques est arrivé six mois auparavant. Pourquoi Parce que ces cadres il leur a donné confiance. Il leur a donné sa confiance. Et même dans l'échec, il leur a donné sa confiance. Il n'a pas remodé l'équipe alors qu'elle était dans un échec aux au, au championnat d'Europe. Elle a fait juste fait prendre conscience à chacun de leur rôle dans l'échec pour pouvoir rebondir six mois après et être champion olympique. Donc je suis plutôt dans ce sens-là. C'est un peu l'utilisation que, que j'en ai retirée dans, dans mes méthodes de, de, de management. C'est de trouver les motivations, les ressorts de motivation dans chacun. Donc ça prend du temps, effectivement. Ça prend du temps, ce que vous disiez, c'est d'être avec eux. Et ça permet aussi d'avoir un collectif qui, pour moi, euh, ce n'est pas un assemblage des meilleurs, mais c'est du collectif qui fonctionne le mieux ensemble. Euh, et ça, c'est le, le plus difficile. Oui, mais c'est finalement ce que, vous, ce que tu disais, Pascal, tout à l'heure, sur le, la finale contre les Oblacs. Finalement, c'était... Euh... Les... C'était pas forcément les meilleurs joueurs de l'époque, mais c'était le meilleur collectif. C'est ça. Et du coup, euh, toi, tu as été euh, 14 fois capitaine en équipe de France Oui. Ouais, quand même. Ouais, une fois de plus que Bervisier <rires> J'aime bien le dire parce que ça l'énerve. Euh... Dans, dans ton livre, euh, tu te dis euh, J'étais le policier, donc euh, je suis devenu le capitaine. Euh, ce que je veux dire, c'est que. Euh, euh... On a, fait on a souvent fait appel à moi pour régler des situations. Alors, euh, je, on ne va pas rentrer dans le, dans le détail, hein, mais euh, pas forcément dans la force ou, euh, ou dans, le, dans la bagarre, etc., mais plutôt dans l'écoute. Voilà, dans dans parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis un garçon qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui prend en compte... J'aime l'humain, en fait. Voilà. Euh, moi, mon dada, c'est l'humain, c'est... Euh, connaître les personnes. Euh, euh, je suis vachement attaché à, à l'espace humain, en tout cas dans un, dans un groupe ou dans une rencontre. Où, euh, et euh, effectivement, euh, on, a, on a souvent fait appel à moi pour euh, ce genre de, de situation où il fallait être un petit peu, euh, voilà, pas pacificateur, mais un peu négociateur de, euh, de, de quelques petites... Euh, donc finalement, tu n'étais pas le manager, mais c'était quand même un peu grâce à toi que ça marchait Alors, le capit le ca un capitaine, pour moi, déjà, c'est un, un vrai rôle de manager. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un rôle qui est super compliqué, parce que et à la fois, on doit être un leader de terrain, un leader aussi psychologique, euh, un leader de vestiaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être parfait de partout. Et en plus, euh, euh, tu es vraiment le tampon entre le sélectionneur et ton effectif. Et ça, c'est très très dur à... à enfin, ça ne s'invente pas. Euh, il faut euh, l'avoir... Il, euh, il faut avoir cet esprit-là un petit peu dans les gènes où, et être euh, prêt à le faire. C'est-à-dire que... Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut être bon sur le terrain aussi. C'est-à-dire que le capitaine, il doit être avant tout bon sur le terrain. Mais la semaine, les semaines de préparation du 15 de France, j'ai passé presque plus de temps euh, à être euh, parfois grand frère avec certains joueurs déçus et aussi euh, être, euh, entre guillemets, euh, euh, le gars qui rassure son sélectionneur sur le contenu, sur euh, pas mal de choses, parce que lui aussi, à un moment donné, c'est un humain, et il doute aussi sur euh, le contenu qu'il nous a fait l'après-midi. Euh, il se dit, ouais, on n'est pas dans le... C'est pas, pas là où je voulais aller, J'ai pas senti les mecs concernés. Donc, sans arrêt, on est dans un, dans un travail euh, psychologique, et avec son groupe, et avec son staff, et notamment son sélectionneur, qui est qui est assez compliqué. Après, il y a une autre partie qui est très dure, c'est la presse, euh, sur laquelle euh, c'est costaud, mais... Euh, pour moi, capitaine, c'est un vrai... Déjà, c'est un rôle de management. Déjà. Donc, euh, donc voilà. Tu parlais de l'humain. Oui. Mais il euh, y a aussi la notion de data, de plus en plus. C'est-à-dire qu'à l'époque où tu as commencé pour la petite histoire, ça aussi je l'ai appris dans le bouquin, euh, quand tu as, as enfin euh, été... Euh, on t'a ouvert les portes d'un club euh, et tu es rentré, tu avais 18 ans. Et en fait, le premier entraînement, tu t'es surentraîné et du coup, tu as été arrêté parce que tu euh, souffrais d'une pubalgie due au surentraînement. Aujourd'hui, avec la data, il est probable qu'on euh, qu connaîtrait plus ça comment du coup vous l'utilisez, enfin peut-être oui, tu peux repartager cette étape là et puis surtout l'idée c'est euh, comment est-ce que vous utilisez aujourd'hui la data au Stade Français et Paris, je sais que c'est un des, un des sujets euh, du, euh, de la révolution euh, du club que vous avez présenté euh, le 16 mai dernier euh, vous utilisez de plus en plus la data dans, le, dans la performance et le monitoring de la performance des joueurs. Euh, effectivement euh, il y a 20 ans ça n'existait pas les, les GPS euh, n'existaient pas non plus enfin, en tout cas sur, euh, dans le dos pour euh, pour nous donner des, des, des données euh, euh, kilométriques, etc. de vitesse. Euh, et forcément, euh, au bout d'une semaine, j'étais en surentraînement par rapport à d'où je venais. Et, et voilà. Donc euh, effectivement, la data aujourd'hui, elle est présente euh, au quotidien euh, dans, notre, euh, dans notre sport, puisqu'elle nous permet de vraiment mesurer euh, tous les faits et gestes de, de nos joueurs, que ce soit à l'entraînement, ça c'est normal. Euh, mais aussi le matin quand ils arrivent euh, avec euh, un reporting sur, euh, ou un, un, un monitoring sur euh, l'état de santé euh, qu'ils affichent le matin. Euh, il y a les GPS, euh, il y a aussi euh, effectivement euh, une plateforme où ils ont toutes les informations, notamment techniques stratégiques euh, de management, euh, que ce soit aussi euh, les rendez-vous euh, euh, promotionnels, etc. Il y a, voilà, tout, tout est connecté sur... Euh, sur une plateforme, et, euh, et effectivement, le, la donnée est là de partout. Alors, moi, j'aime avoir les informations qui sont importantes pour, pour mes jeunes joueurs ou pour les joueurs, mais par contre, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je vais prioriser, c'est quand même l'humain. Et, et, et ce qui est sûr, c'est qu'on va se servir de toutes ces données, mais c'est clair que ça ne sera pas forcément... Euh, euh, euh, la notion, enfin, la donnée, ça ne va pas être euh, un critère de sélection, par exemple. Ça peut être, par contre, un, cri, un critère de rééquilibrage euh, d'entraînement ou de rééquilibrage de préparation physique. Où, euh, voilà, on, ça va nous donner énormément d'infos sur chaque individu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on doit s'en servir euh, de manière informelle et ça doit nous prévenir de pas mal de choses. Mais par contre, ça ne doit pas être un critère euh, de sélection euh, par rapport aux joueurs, parce que... Je vais vous donner un exemple très simple, c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui ont des, tout le temps de mauvaises données euh, sur les matchs, que ce soit GPS, que ce soit statistiques, parce que c'est une, une donnée aussi qui est, qui est, qui est sur la plateforme, euh, que ce soit de Vitex, etc. Par contre, bizarrement, quand tu sors ces joueurs-là, l'équipe tourne beaucoup moins bien parce que la stratégie n'est plus là, parce que l'état d'esprit n'est plus là, etc. Donc il y a quand même cet espace euh, humain à garder et en fait, le bon compromis, moi, je trouve, et je suis en train de le mettre en place au Stade français, c'est tout simplement d'avoir l'équilibre entre mon ressenti de, de, de manager et directeur de la formation et les données, et de faire un bon équilibre entre les deux. Amélie, dans, sur ce sujet, dans ton périmètre, il va y avoir la data. Parce que toi, à l'époque, quand, quand, quand tu faisais du tennis, il n'y avait pas encore toutes ces, toutes ces notions de, de data. Aujourd'hui, ça va faire partie de ton périmètre, la data Oui. Et puis, je viens, moi, je viens d'une industrie, l'assurance, où la data euh, est en fait au, au, au cœur du business et du business model depuis très longtemps. Ce n'était pas du big data tel qu'on le connaît, avec les mêmes outils, etc. Mais c'était une euh, industrie très data-rich. Donc, c'est une habitude euh, pour, pour, pour moi. Après, je pense que euh, la donnée, c'est formidable et c'est vraiment l'occasion d'augmenter une performance que ce soit celle d'un sportif ou d'une entreprise. Euh, mais après, dans la data, il y a beaucoup de bruit. Donc il faut arriver vraiment euh, à, toute la, à ce que toute la friture, euh, on arrive à la... J ai, j ai, cette, cette, euh, ce motto que vous connaissez sûrement ici, que j'aimais beaucoup, qui était euh, « euh, si vous pensez que vos données sont propres, c'est que vous ne les avez jamais regardées ». Et je trouve c'est super vrai, enfin, il y a un travail de raffinage qui est, qui est, qui est considérable. Et donc savoir que bah, dans, dans un lot de 100 000 données, euh, il y a vraiment une petite portion qui va vraiment déceler une part de vérité euh, tout de suite euh, exploitable. Et puis le dernier truc, c'est un peu une évidence que je dis, mais la, la donnée c'est bien, le bon sens, euh, c'est en, fin, encore mieux au sens euh, pas forcément euh, trivial du truc, les bonnes vieilles recettes, etc. Non, mais je pense que... Euh, moi, il y a un truc, je vais vous, vous, vous confesser ça, sur le, le, la façon dont j'ai vu euh, cette problématique du big data et des algorithmes, et du débat qu'on voit émerger, notamment dans les parlements nationaux, sur l'éthique des algorithmes. Et quand mes types euh, me disaient, euh, mais cherche pas à comprendre... Euh, le but, c'est l'algo qui va te dire c'est ça qui est meilleur, mais que personne n'était capable de me dire pourquoi c'était cette combinaison qui était meilleure. Je n'aimais pas parce que je n'avais pas l'impression qu'on faisait du business intelligemment, en fait. Donc, moi, je suis, je suis oui, la data, mais, mais je ne suis pas data idolâtre non plus parce que je pense qu'il euh, faut rester toujours en maîtrise de sa, de, de sa donnée et ne pas, pas perdre le fil. Gérard. Toi, pour le coup, la data, c'est quand même vraiment, en tout cas, notamment chez Talent, t'en connais un rayon. Comment tu l'utilises en tant que manager Tu l'utilisais, d'ailleurs, toi, dans le sport, je crois Oui, moi, il y a, il y a longtemps, je ne vais pas dire de nombre d'années, on avait quelqu'un qui nous suivait pendant les matchs et qui essayait de noter toutes les stats. Il tire à gauche, il tire à droite, il tire là, t'as loupé le temps de passe. Et à la fin des matchs, c'était un peu comme le bulletin. On allait voir nos stats. Euh, pour savoir qui était le meilleur sur le tir, sur les buts. Euh. Donc on avait déjà cette notion euh, à donner qui était importante pour améliorer notre performance. Aujourd'hui, on en est beaucoup plus loin. En fait, euh, on pourrait parler d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a beaucoup d'imaginaire euh, autour de ça. L'intelligence artificielle ne rendra pas quelqu'un, n'importe quel qui dame, un bon manager. En revanche, un bon manager sera encore meilleur manager. Voilà. parce qu'il aura encore plus d'éléments pour prendre des décisions. Si je prends par exemple si je prends par exemple ce qui s'est passé aux Jeux olympiques là, je parlais tout à l'heure. Si la data est drivée euh, drivée il aurait dit Sork Karabatic ». il est archi nul. Et sortir Karabatic, c'est nous on dit c'est juste impensable parce que la confiance qu'il lui a donnée a fait en sorte que Karabatic se transcende six mois plus tard. Et bien ça, c'est de l'humain. Il n'y a que l'humain qui peut appréhender ce particularisme-là, cette particularité, et ça, on ne pourra pas le retirer. Euh... C'est un peu l'algorithme inversé. C'est le volontarisme qui donne le résultat et non pas... Euh... Tout à fait. Ça va nous accompagner sur le suivi de la performance de la personne, savoir où elle en est, qu'est-ce que je dois faire pour la remotiver, ou faire en sorte que physiquement, il soit au, au sommet euh, quand va arriver la compétition. En revanche... L'humain, euh, la décision humaine, prendra le pas euh, sur une décision euh, liée à la data. La data nous accompagne, mais pas, ne prendra pas la décision à ma place. Ouais. Et quand on parle d'humain, du coup, on parle de, de psychologie, de mental. Euh, on, on parlera un peu d'échec tout à l'heure, mais avant ça, en fait, je voudrais, avec Pascal, revenir sur comment est-ce qu'on gère l'après-succès, euh, le stade français il n'y a pas si longtemps que ça, euh, a connu des résultats incroyables. Et en fait, on a découvert après que c'était compliqué. Une fois qu'on avait atteint le, le top, euh, c'était compliqué de, de, de rester et, et de ne pas dégringoler. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé euh, par la suite. Comment est-ce qu'on gère l'après-succès Parce que finalement, dans les entreprises, on a, on a aussi parfois ça. Est, on est devenu numéro un. Comment est-ce qu'on fait pour motiver les équipes pour rester numéro un alors, pour vous en parler, euh, ça va être compliqué, parce que <rire> Moi, les, nous, l'échec, on l'a connu. On a été champion de France en 2015, et la saison d'après, on a été premier non-relégable. Donc, c'est-à-dire qu'on a, on a été dans l'extrême sur deux ans. Donc, euh, euh, la seule chose que je peux vous raconter, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, euh, pour euh, finir euh, 12e sur 14, et, et limite la Pro 2 de Donc, euh, effectivement, nous, alors en 2015... Euh, si on parle de, de cette expérience, on, on est champion de France sur une année fantastique avec beaucoup de très jeunes joueurs qui sont en pleine, euh, qui sont en train d'éclore et, qui, euh, et qui, euh, qui connaissent vraiment même leur première sélection en équipe de France comme Danty, Plisson, Flancard et, et j'en passe. Donc on est un effectif euh, très jeune euh, avec beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de jus, beaucoup d'envie. Euh, cette, euh, on va dire... Cette, euh, cette insouciance voilà, de, sur la saison qui, qui nous porte, et on est quelques anciens, euh, ils nous emmènent avec eux, et du coup, on, on finit champion de France. Et la saison d'après, ben, on fait, on fait, euh, finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que eh ben, cette insouciance-là, en fait, euh, eh ben, ça, on a manqué d'expérience, en fait, sur cette deuxième saison de, de suite. Et nos jeunes joueurs qui venaient de vivre quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu dans le passé, en fait, nous, on n'a pas été assez garde-fous à ce moment-là. Les anciens qui avions déjà connu quelques belles gloires à l'époque, on n'a pas su leur dire « attention, là où on a fait quelque chose d'extraordinaire, pour refaire la même chose, il va falloir être encore meilleur dans le détail, dans la préparation physique, dans, votre, dans vos concessions tous les jours que vous allez faire avec vos familles, etc. » Et en fait, on s'est laissé aller, tout simplement. On s'est dit « on est les champions » on a le petit, euh, le petit truc sur la manche de champion de France, il ne peut rien nous arriver, de toute manière, euh, on est les meilleurs, etc. On a travaillé, on travaillait bien, mais on ne travaillait pas mieux qu'avant. Et au final, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé C'est que nous, on était champions, eh ben, il y en avait 13 derrière qui nous, ont, qui nous couraient après. Alors que nous, l'année d'avant, on était en train de courir après des mecs parce qu'on était euh, outsiders, que personne ne euh, croyait en nous, et que nous, on voulait les rattraper. Et là, on n'a pas pris conscience que là, on était... Euh, on avait le maillot jaune, et il ben, y avait 13, 13 écuries derrière, qui étaient, en train de, qui étaient partis à la chasse du champion. Et on n'a pas fait... En tout cas, mentalement, on n'était pas dans, ce, dans cet esprit-là de se dire « On va garder notre maillot, on va garder notre bouclier de bonus Et ceux qui vont, les gars qui vont venir à la maison pour nous prendre, ils ne sont, ils sont pas nés encore. Voilà, on n'était pas dans cet esprit-là. On était plutôt dans « Ouais, c'est super, on est champion c'est cool. » L'euphorie de la victoire. L'euphorie, parce que, encore une fois l'insouciance qui nous fait gagner le titre derrière et bien, malheureusement derrière on n'a pas eu assez l'expérience de se dire par contre ce qui a été intéressant c'est qu'on a vécu une saison terrible euh, la saison d'après mais deux ans après quand même on est champion d'europe donc c'est à dire que euh, cette euh, ce passage là il est important pour l'histoire de, de l'équipe c'est à dire que c'était cette expérience qui nous manquait elle nous a servi par la suite alors après il y a eu un autre quelque chose d'autre qui nous a boosté pour pour être champion d'europe — Ouais, c'est intéressant, parce que... — coup... Voilà. C'est qu'en en fait, encore une fois, on va reparler d'humains, etc. Mais euh, le racing, il euh, y a eu une, une proposition de fusion entre le racing et le stade français. — euh, Deux clubs et demi. — Donc deux clubs et demi. Donc c'est euh, euh, comme si on fusionnait euh, Bayonne-Biarritz ou Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais, quoi. Donc... Euh, c'est pas possible et, euh, et du coup c'était la mort euh, du stade français puisque c'était au final euh, je vais pas raconter l'histoire mais un rachat maquillé euh, euh, de Jackie lorenzetti pour récupérer un joli stade Jean jambouin pour pouvoir faire ses concerts de madonna et de beyoncé à, à la u arena voilà donc euh, et euh, finalement qu'est ce qui s'est passé ça a été un vrai un vrai un vrai moteur pour nous s'est dit non nous on veut pas de la fusion le stade français c'est un club 1883, on est plus de 900 joueurs à avoir porté ce maillot. Euh, ce n'est pas nous les derniers qui allons le porter, ça c'est clair et net. Euh, ce n'était pas possible, qu'on s'est rebellé. il y a eu une grève, machin, je ne vais pas en reparler. Mais en tout cas, ça a amené quelque chose. Ça a galvanisé, ça a galvanisé euh, notre équipe et on s'est rendu compte à quel point en fait, les valeurs du rugby, et notamment les valeurs du, de la tunique qu'on porte, sont fortes. Parce que vraiment, moi j'ai vu tout un club euh, se lever et... Euh, pas faire mon mon, mon syndicaliste de base mais se lever et, et lever le pont en disant non nous on n'est pas d'accord et en, en, en tout cas on, on va combattre les, les armes à la main pour que ce club 14 fois champion de france puisse continuer à vivre. » amélie dans le dans le dans la culture française le, le rapport à l'échec euh, et, et et assez différent de, de ce qu'il est dans la culture anglo-saxonne. Euh, en quoi le, le sport, enfin, quel, quelle vision, toi, tu as de ça, compte tenu de ton expérience, et en quoi le sport euh, te permet peut-être d'avoir un, un regard un peu différent sur, euh, sur la notion d'échec euh, Je pense que là aussi, c'est ni blanc ni noir, et c'est souvent plus, plus compliqué que, que, que ce qu'on pense. Moi, la, la première idée que j'ai là-dessus, c'est que... Euh, je pense que l'échec, il faut vraiment, vraiment le détester et que quand on sent qu'on commence à moins le détester, c'est qu'on n'est plus sur le bon chemin. Moi, je l'ai vécu deux fois. Euh, mes derniers tournois sur le circuit pro de tennis, c'était plus très grave pour moi de perdre mon match et puis de repartir... Euh j'avais presque même un peu de soulagement, au fond, à quitter euh, cet énième hôtel, cet énième hall de gare, euh, et puis de retourner chez moi, dans mon lit. Euh. Euh, et dans l'entreprise, c'est pareil. Euh, moi, une des raisons qui m'ont fait quitter AXA à un moment, c'est que je, je, me, je, je ressentais qu'à la fin, dans des, dans des meetings où il n'y avait plus d'énergie, dans des projets qu'on trouvait bien, puis finalement on ne faisait pas, ou qui s'étiolaient, etc., en fait, je me mettais à m'habituer à ça et puis à, euh, voilà, ça, ça, ça, me, ça me hérissait plus le poil. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, Je pense qu'en fait, le rapport qu'on a à l'échec, la détestation qu'on en a ou pas, c'est un super baromètre de est-ce que ce qu'on est en train de faire est important pour nous. Et on ne peut rien faire de bien si ce n'est pas important pour nous. Euh, après... Euh, de l'autre côté, quand vous êtes très jeune, euh, habitué à gagner, perdre, gagner, perdre, etc., en fait, euh, ça fait vraiment partie... C'est pour ça que je fais la différence entre l'échec et la défaite. Euh, je pense qu'un truc qu'on a super bien appris à gérer, c'est qu'une défaite, c'est pas grave. Une défaite, c'est un apprentissage. Une défaite... Euh, moi, j'ai mes petits, petits garçons qui, qui jouent au tennis. Il y a des moments où, en voiture, quand on faisait les petits débriefs daprès j'étais hyper fière d'eux après une défaite. Et à l'inverse, j'avais envie de les jeter par la fenêtre. après. Une... Donc, euh, vraiment, on, on, on, on, on, on, on s'habitue à grandir avec le regard des autres qui se déforme selon qu'on gagne et qu'on perd. Donc, il y a un rapport qui est douloureux à la victoire et à la défaite. Il ne faut pas se mentir. Mais soi-même en fait, on apprend à être très résilient et à considérer que c'est un tournant, un truc. Bon. Euh, et après, moi, j'ai été très marquée par la lecture d'un livre euh, que vraiment je vous, je vous incite à regarder, qui est un, un, un petit bouquin de J.K. Rowland, donc l'auteur de Harry Potter, et qui a écrit euh, un livre qui s'appelle « La meilleure des vies » et qui est en fait la, la, la, le transcript d'un euh, speech qu'elle a donné aux étudiants d'Harvard qui sortaient de la promotion d'Harvard. Et euh, elle explique que, en fait, c'est une série d'échecs répétés dans sa vie qui ont fait qu'à un moment, elle, elle s'est autorisée à essayer de devenir écrivain. Et qu'elle ne serait pas passée par ces revers-là. En fait, jamais elle se serait posée la vraie question de comment elle a envie vraiment de, de contribuer dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a envie d'en faire de sa vie Donc, euh, je pense qu'il y, y a une dimension hyper philosophique, ontologique dans, dans l'échec qui, qui est ultra intéressante et qui, en effet, est complètement sous-exploitée en France, là où elle est, mais là, je ne vais pas tomber dans les clichés, mais beaucoup, beaucoup mieux appréhendée aux, aux États-Unis. Pour moi, le, le, le point clé, c'est vraiment de, de, de distinguer l'échec qu'on accepte, parce qu'il fait partie du chemin de l'échec auquel on s'habitue, où là, c'est plus bon. Euh, c'est de tirer les leçons. Et puis, je pense que c'est... Euh, après, dans, dans, dans chacune des expériences, d'essayer de se dire « Je ne vais pas refaire la même erreur. » on a, on a un peu un triptyque, en fait. On a un peu l'échec, la défaite et l'erreur. Et je pense que si on prend ce, ce, ce truc-là... Euh, il faut qu'on apprenne à vivre avec ces trois niveaux d'une manière un peu spécifique et ça peut nous, nous, nous enseigner tellement. Je pense que c'est vraiment riche comme, comme domaine d'exploration mentale, psychologique. Clairement. Euh, Gérard, toi, tu as eu un, quelque chose qui t'a beaucoup marqué quand tu étais euh, manager de, de ton équipe de, de honte féminine. Euh, quelque chose que tu as vécu comme un. Je ne sais, sais pas du coup, euh, sur l'échelle que vient de nous décrire Amélie, est-ce que c'est. Euh, euh, un échec, une erreur, une, une défaite euh, Ben, bah, si je reprends, ça va plutôt une défaite. Euh, ce, qui un, ce qui est intéressant... Bah, moi, je ne supporte pas l'échec, de, de même. C'est quelque chose qui est très, très, très, très, très, très difficile. Et je, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais prêt à balancer des jeux parce que j'étais en train de perdre, et c'était compliqué pour moi. Et le sport m'a appris, en fait. Euh, Accepter, en accepter fait, les défaites euh, plutôt que l'échec, effectivement, à partir du moment où le, on sentait qu'on avait fait le maximum, qu'on avait fait le travail euh, pour réussir, euh, qu'on trouve qu'on est des meilleurs que soi. Euh, ça nous arrive, on en rend compte. Ça ne veut pas dire que la fois d'après, on ne va pas réessayer et qu'on va essayer de le battre à nouveau. Euh, mais en tout cas, ça adoucit euh, cette défaite. Et moi, avec, euh, avec cette équipe euh, féminine, on a vécu euh, des saisons un peu comme Pascal, on a été champion, puis après euh, on est retombé au plus bas. Euh, ça a été très compliqué parce que trouver les ressorts quand on est extérieur, à faire en sorte de transcender cette défaite euh, pour qu'on en, qu en prenne conscience, et que la fois d'après, ben, on embraye sur plutôt une victoire plutôt qu'une défaite, éviter ce qu'on appelle la spirale de la défaite, euh, c'est des moments difficiles. Très très très très difficile et en tant que manager, trouver les bons ressorts, hein, trouver les bons éléments qui fait de, de... j'aime bien ce terme-là, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais transcender la, la défaite pour en faire des victoires par la suite, c'est ce qui est plus difficile et ça rend du coup, je pense, la victoire en championnat d'Europe, ça la rend encore, ça la bonifie, ça la rend encore beaucoup plus belle parce qu'on sait d'où on vient. Et ça, pour moi, ça a été, euh, je, je dirais, c'est des éléments qui sont inscrits et, et qui dans la vie de tous les jours me permet d'avancer en tant que manager, même dans la vie d'entreprise. Il y a des défaites, on les assume, on les traite, on fait ce qu'on appelle chez nous des retours d'expérience, on les analyse, parce que la fois d'après, ce n'est pas la défaite qu'on vise, ça sera toujours la victoire. Ok. Euh, pour terminer, j'ai une, une dernière question, euh, peut-être avant de laisser euh, la parole à la salle si vous avez quelques questions. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde, et alors, chez Talent, on, on le sait particulièrement puisqu'on accompagne nos clients là-dessus, on vit dans un monde qui bouge très très vite, un monde de transformation, un monde d'obsolescence, euh, parfois d'obsolescence même des, des compétences ou de certains métiers. Euh, du coup, ça pose la, la question de, de la reconversion, ça pose la question de toute sa vie euh, continuer à apprendre. Quand on est euh, rugbyman, on a une carrière qui en gros dure 15 ans Oui, il pour les, n'y pour les, les, euh, a pas de vérité en fait. Chaque individu est différent, donc elles peuvent durer euh, 10, 5, 10, 15 ans. Ça dépend. Comment on se prépare du coup à, à cet cette après-rugby Ouais. alors euh, comment on se prépare alors moi j'ai pas fait euh, les mêmes études euh, que, les, que nos deux autres invités évidemment moi j'ai fait un bac pro de commerce et après j je m'étais orienté vers un, un, un BTS force de vente mais que j'ai rapidement arrêté puisque je, je jouais déjà en équipe première euh, à Bourgouin donc euh, vous comprendrez bien que j'avais plus le temps de, et surtout plus envie d'aller à l'école <rire> euh, par contre, quand j'ai attaqué ma carrière très tôt, j'ai eu peur, en fait. J'ai peur parce que je me suis dit, mais en fait, tout ce que je vis là, aujourd'hui, si demain, ça s'arrête, qu'est-ce que je fais, quoi Et le rugby, il y a une petite vingtaine d'années, donc à ce moment-là, ouais, une quinzaine d'années, à ce moment de ma réflexion, il est, il est professionnel, mais c'est pas le foot, quoi. Je vais, pas, je vais pas être entier à la fin de ma carrière, ça, c'est clair et net. Donc, voilà, je suis pas bien dans ma peau. Quand je pense à ça, je suis pas bien dans ma peau et je me dis, voilà, moi, il faut que... Je veux, je veux être sûr de, de moi, si demain ça s'arrête, je veux euh, avoir quelque chose en main et m'orienter déjà dans, sur une, un autre projet. Donc euh, quand je suis arrivé au Stade français, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes intéressantes et importantes, comme Frédéric Liver, euh, qui est là, qui a été un grand chef d'entreprise, et qui est toujours un grand chef d'entreprise, excusez-moi de parler au passé, et, euh, et je me suis dit pourquoi pas, tout ce que je pensais, en fait, il y a plein de mes, de, de mes, de mes copains, de mes collègues de, tra de travail ou de, de passion qui, qui le pensent, mais rien n'est fait au sein des fédérations pour la reconversion du, du joueur. Alors, à ce moment-là, on est, est 5-6 ans auparavant, et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le ministère bouge un peu plus sur, sur ce sujet, mais il y a 5-6 ans, on n'en parlait pas encore. Euh, et on se dit pourquoi on ne montrait pas un petit, euh, un petit projet ou un grand projet sur la reconversion des sportifs de haut niveau, mais pas forcément que des rugbymen que ce soit pour les sports olympiques, les, le hand, le rugby, même le foot. Euh, même s'ils ne sont pas trop courts normalement, euh, ça devrait le faire. C'est ça le problème. Donc euh, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un petit euh, un programme de reconversion. Donc euh, de là est venue l'idée de... Euh, de, de monter cette société à titre consulting parce qu'au final pourquoi on a fait so cette société je l'ai compris après c'était en fait ma reconversion à moi et en fait c'était euh, ce monsieur qui m'a dit voilà moi euh, euh, j'ai l'expérience de l'entreprise, toi tu as l'expérience du haut niveau à tous les deux on va faire un match et on va monter une boîte qui sera super sympa et on a dans le projet maintenant euh, de, un programme de, reconver de reconversion euh, destiné aux sportifs de haut niveau voilà, donc euh, voilà, voilà comment en fait euh, j'ai vu la reconversion tout au long de ma carrière. Alors chez, chez Talent, euh, et Gérard va, va pouvoir en parler, on a euh, nous aussi un, un programme de reconversion, c'est-à-dire qu'on euh, se rend compte que dans nos métiers, euh, il faut apprendre en permanence. Aujourd'hui, on apprend sur l'intelligence artificielle, euh, sur la blockchain, on apprend des nouvelles, des nouvelles technologies euh, tous les jours ou presque. Euh, donc on a lancé un, un programme de reconversion. Et puis on a aussi, euh, on se rend compte, euh, et c'est là-dessus que ça m'intéresse que tu, tu évoques en quelques mots, euh, on arrive à recruter des gens euh, qui sont euh, comme toi par exemple, d'anciens contrôleurs de gestion, euh, et qu'on va réussir à faire évoluer vers des métiers euh, avec plus de numérique, et, et qui feront du coup de très très bons consultants euh, chez nous. C'est quoi, les, quoi les, les, les compétences ou les qualités qu'il faut avoir pour arriver à faire ça Déjà, euh, moi je suis convaincu, euh, venant du contrôle de gestion, ils ont aimé l'informatique et préféré l'informatique, que le parcours, euh, bah c'est nous qui le décrivons, c'est nous qui l'écrivons. Par conséquent, on, on fait de même avec nos consultants. Euh, je, je disais tout à l'heure, avoir des gens qui ont des prismes différents, qui ont une vision différente, c'est très important pour nous parce que ça donne, euh, ça donne une pléthore euh, de choix euh, en termes de services, de propositions de valeur et surtout ce qui est important dans notre métier c'est surtout d'avoir envie, avoir envie de découvrir. Si vous n'avez pas envie de découvrir, ben venez déjà pas chez nous, c'est sûr. Mais c'est surtout, si vous avez envie de faire un métier, donnez-vous les moyens. Et ça, c'est hyper important. Notre métier, nous, il ne s'écrivait pas, pas dans les bouquins il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, on peut dire, oui, effectivement, il y a des formations. Nous, on forme, on fait des... Mais ça, ça, ça n'existe pas. Et peut-être le métier de demain n'existe pas. Et, et donc, on va l'apprendre. Ah, c'est fort probable. — Voilà. Et c'est ça. Euh, moi, ce dont on a envie, c'est ça. C'est d'écrire demain. C'est pas forcément que d'aujourd'hui, c'est d'écrire demain. — Amélie, du coup, euh, tout à l'heure, vous parliez de vos, vos garçons. Vous avez trois garçons qui sont encore assez jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire euh, pour préparer leur futur à eux C'est quoi les, les conseils que vous leur donnez ou ce que vous essayez, moi, vous essayez ai, de développer chez eux ?— j'en ai un en tête, c'est le goût de l'effort. Bon, c est, c est, c est, pour moi, c'est vraiment euh, le point, le point de clé. Quoi. Parce qu'en fait, nos, nos petits, ils sont, ils sont habitués. Euh, un clic, ils ont l'info. Euh, euh, on est dans un monde d'immédiateté où il y a beaucoup plus de convenience qu'il pouvait y en avoir avant. Euh, euh, je pense que hum, on voit euh, des célébrités, des starlets d'un jour, des trucs... Tout est un peu éphémère. tout est Et je voudrais vraiment que euh... bah, la tranche de jambon dans le frigo, ce soit eux qui se lèvent et qui aillent la chercher. quoi. Oh Pascal. J'ai rien dans la cantine. Ouais. C'est hein. Le problème, c'est que j'en prenais plusieurs. Ah, mais voilà. Donc il y en a qui se sont levés pour rien. On va se retrouver. <rire> On va se dire qu'ils ont le droit d'en manger deux, mais s'ils si, vont la chercher. Non, je pense que c'est critique, parce qu'après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Euh, si, si vous avez ce, ah, cette, cette, cette soif de, de, de, de comprendre qu'en fait, les, les, les bons trucs, ils vont se chercher. Quoi. Ça ne tombe pas tout cuit, donc il faut aller le chercher, le truc. Et, voilà, faut, du coup, il faut un peu de ressort dans le ventre, dans les jambes, dans la tête. Il euh, faut qu'il y ait ce truc, il faut qu'il y ait ce moteur. S'il y a ce moteur... Après, moi, je suis, je suis très sereine parce que je me dis qu'ils ne seront pas bons dans les mêmes trucs, ils auront leur vie, euh, ils feront pas du tout ce que nous, on a en tête qu'éventuellement, ils puissent faire. Euh, et ce sera très bien. Il faut qu'ils aient ça. Très belle conclusion. Merci à vous trois.